Bon, là pour un pack de vin, il y a une petite taxe, une petite syntaxe, une petite syntaxe, une petite syntaxe, une petite syntaxe. une petite syntaxe. Une petite syntaxe. continue à ça. Chou. Chou. Chou. Chou. Chou. Chou. Chou. Chou. Chou. Chou. Jusqu'à l'eau et des vins cachés des bois tching tching jusqu'à l'eau De Je donne un gros bonnet des bords chaud Jusqu'à l'eau Je des chaud Jusqu'à l'eau